Passons à la suite. On reçoit maintenant Romain Khan, développeur PHP et freelance, qui va nous proposer d'aller un peu plus loin dans notre utilisation de PHP. En partant du constat des différentes possibilités du langage, Romain va nous présenter les bénéfices de l'utilisation de PHP dans ces cas où il est généralement peu utilisé. A toi Romain. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors moi, c'est Romain-Camp, euh, c'est ma première euh, conférence ici, euh, je suis donc freelance, j'accompagne euh, euh, les équipes de développement euh, pour leur faciliter la vie, donc du conseil, de l'architecture, de DevOps, ce genre de choses. C'est pour ça que je vais vous parler de ce sujet aujourd'hui, euh, parce que je fais euh, du PHP euh, depuis euh, pas mal de temps, j'ai commencé euh, sur un premier site euh, à l'époque, euh, très web 1.0, où on proposait des services pour les webmasters, donc des compteurs de toutes les couleurs, des livres d'or, si vous avez connu cette époque. Euh, donc, en, la première version, elle était en perle. mais on est rapidement, enfin, je suis rapidement passé sur du PHP. C'était version 3 à l'époque. Donc, je fais toujours du PHP aujourd'hui. Hein. J'imagine que vous aussi, si vous êtes au forum, et que vous appréciez le langage, je suis à Aix-en-Provence. Donc, le, le, le petit logo avec le soleil, c'est celui de la FUP euh, Aix-Marseille. Et si vous voulez me contacter, c'est euh, sur euh, le site romaincamp.fr. Vous aurez euh, mon mail, euh, mon LinkedIn. Et euh, je suis euh, dans le coin pendant deux jours, de toute façon. Alors, une partie de mon travail, c'est de challenger euh, les besoins et les solutions apportées par les équipes. Et. Pourquoi pas donc, leur faire réfléchir en PHP à la solution face à une problématique, on va avoir deux approches. Euh, L'approche qui va être euh, question ouverte, quel outil pour répondre euh, à mon besoin Ou si on a déjà décidé de le faire en PHP, comment faire ça précisément en PHP euh, Quand on va taper ces deux questions, on va se retrouver avec des milliers de réponses euh, sur votre moteur de recherche préféré. Et vous allez avoir des articles de blog, vous allez avoir des milliers de commentaires Stack Overflow, vous allez avoir des comparateurs d'outils un peu spam qui vont vous proposer des comparatifs hasardeux. La vraie question, c'est euh, toutes, ces, toutes ces réponses, est-ce qu'elles vont répondre à votre besoin à vous Parce que, est-ce qu'ils est qu ont les mêmes contraintes que vous est-ce que vous avez la même version de PHP, tout simplement Ou est-ce que vous avez euh, la même architecture Le besoin, il est probablement pas exactement le même. Donc, il y a toujours un contexte. Et la réponse, euh, quand on va se demander euh, comment faire quelque chose, ça va souvent commencer par bah, « ça dépend ». Vous allez tomber par exemple sur un article de 2014 euh, qui va vous dire en PHP, je ne pourrais pas faire euh, ça parce qu'il n'y a pas la fonctionnalité ou parce que ça ne répond pas exactement à ma problématique. On ne sait pas. À l'époque, peut-être que c'était vrai. Peut-être peut plus aujourd'hui. Peut-être qu'ils euh, n'avaient pas les mêmes contraintes que vous. Et même si on se dit, est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui, on peut légitimement se demander est-ce que c'était déjà valable à l'époque. Si on ne se pose pas ce genre de questions, on ne pourra pas prendre une décision avisée euh, en toute connaissance de cause et on va être euh, un peu limité. Donc, toujours rester un peu critique sur ce qu'on voit sur Internet, sur les solutions qui sont apportées euh, en PHP ou en divers outils. Soyez critiques et soyez aussi critiques sur ce dont on va parler euh, ici, de toute façon. Donc, pendant les prochaines minutes, on va parler de PHP. On va se rappeler que PHP, c'est bien. On va voir les possibilités euh, offertes par le langage, éventuellement les limites. On va voir un peu plus de concret euh, avec euh, des scripts, comment faire des scripts, comment faire des serveurs même, en PHP directement. Et on va essayer d'avoir des questions à la fin, j'espère. Donc PHP, c'est vieux. J'ai commencé euh, l'historique à la version 5. Et on, est déjà, on était déjà en juillet 2004 pour la version 5.0. Euh, Aujourd'hui, la euh, prochaine version, euh, le mois prochain, hein, c'est la 8.1. Donc ça va plutôt vite et ça a tendance même à accélérer. Quand on regarde les changelogs de toutes ces versions, ils sont de plus en plus longs alors qu'il y a de plus en plus déjà de fonctionnalités. Donc euh, à suivre, il faut aller les lire. C'est du boulot, mais on découvre beaucoup de choses. On va voir que... Possiblement, on ne connaît pas toutes les fonctionnalités du langage, toutes ses possibilités, et qu'on en utilise encore moins et une toute petite partie. Donc, avec tout ce qu'on ne connaît pas ou tout ce qu'on n'utilise pas, des possibilités méconnues ou s exploitées, il y a moyen de faire beaucoup de choses directement en PHP. J'ai pas lancé mon temps, c'est pas grave. PHP, euh, donc on va en parler PHP pour le back-end, euh, et on va le comparer, ou, enfin on va le mettre en, en face de ses principaux concurrents, entre guillemets qui vont être le Node, le Python, euh, et tous les autres langages interprétés, ou côté back-end en tout cas. On ne va pas forcément le comparer avec des, les moteurs de rendu front-end, ou les langages dédiés, ça va être HTML ou CSS pour les navigateurs, on peut utiliser, euh, il y a des librairies pour faire de, des fenêtres ou du, du GTK ou ce genre de, de librairie pour euh, afficher des, des fenêtres natives euh, pour Windows par exemple, pour Linux. Hein. Mais on n'en parlera pas forcément. Notre principal argument, ça va être que PHP, ben, on connaît. Donc euh, à maintenir, ça sera plus simple. On va pas foncer sur un nouveau langage pour se dire, euh, et après, une fois que j'aurai mis la solution en place, même si c'est ultra simple à mettre en place, comment je la maintiens On va pas, on va se poser la question de, est-ce que c'est aujourd'hui judicieux d'investir dans de l'apprentissage, d'une nouvelle solution, d'un nouveau langage La question se pose. Ça dépendra de, des impératifs du projet, de la deadline, de, du temps qu'on a à mettre à la formation. On va pas bêtement suivre un tuto si on met quelque chose en PHP, donc on va pouvoir euh, tester, on va comprendre ce qu'on fait, on va pouvoir corriger si besoin, adapter, là où si demain je fais, euh, je mets en place une solution en node, bah aujourd'hui, qui sait faire des, node, des, des tests en node, unitaires ou fonctionnels dans la salle Moi, vite fait. <rire> Il n'y a pas grand monde je pensais qu'il y aurait plus de gens du coup parce qu'on peut faire des tests pour les front mais moins encore que ce que je pense donc voilà on va mettre en place une solution on va se retrouver à demain je fais une mise à jour ou je fais de la refacto ben c'est un peu hasardeux on y va comme ça Ok. alors qu'en PHP aujourd'hui qui sait faire des tests en PHP unitaire ou fonctionnel il y a beaucoup plus de gens du coup et là, on sera plus serein. On ne va pas se laisser avoir par euh, le rêve euh, que va nous vendre l'outil, ou la brochure marketing, parce que quand on va voir, euh, ouais, « j'ai un super outil en, en Java pour répondre à un besoin. Euh, » Je vais te croire sur parole, parce que moi, le Java, je ne connais pas. Donc, euh, alors qu'en PHP, euh, je vais aller voir un peu la doc, je vais voir euh, qu'est-ce euh, qu qu'on utilise de PHP pour faire ça. Ah, je sens que tu sais pas aussi bien que ce que tu me vends, il va peut-être falloir que je fasse un peu, un peu plus que ce que tu me vends. Et je vais le savoir si, si c'est en PHP, alors que sinon, je ne le saurais pas forcément. Donc avec tout ça, on a les, on a les, les moyens de, de tester le pour et le contre, ou de savoir, dans la solution que j'envisage, euh, si ça va répondre à mon besoin ou pas. Je peux prendre un choix conscient ou judicieux, et très bien après partir sur une autre solution, qui ne sera pas en PHP, parce que j'aurais décidé que ça répond pas exactement. Mais je le ferai consciemment, et je serai beaucoup plus serein dans ma démarche. PHP, ça marche bien aussi. La performance, euh, on va pas faire de benchmark, mais on a tous vu les graphes de performance euh, des versions euh, de la 7, où ça faisait x10 en performance, et à chaque version, on a des améliorations, parfois des x2, euh, de, de performance du, du moteur. C'est plutôt robuste. On est loin des idées d'il de, y a 10 ans où PHP ouais, n'était pas performant. Ben, oui, déjà, est-ce que c'était vrai ou pas Ça, on ne sait pas, mais on ne peut plus dire ça aujourd'hui. Et même en imaginant que c'est moins performant, est-ce que, est que vous avez vraiment besoin de, de gratter quelques millisecondes pour votre besoin euh, du moment là Ce n'est pas dit faut se poser la question de la performance OK, est-ce que je vais mettre du note parce que soi-disant c'est plus performant Peut-être, peut-être pas, ça se, ça se juge. C'est robuste, hein, le nombre d'entreprises, de grosses entreprises, de moyennes ou de petites entreprises qui utilisent PHP pour leur site ou pour leur application. Ben, je vous laisse mettre ici les noms que, que vous voulez, mais vous les connaissez, j'imagine. C'est léger. Prends l'exemple de l'image Docker de PHP, ça va être moins de 200 mégas. L'image de base de Node, ça va être plus d'un giga. Alors, ça s'optimise, je l'entends. Et c'est là où on arrive à la disponibilité qui va être le, le dernier meilleur argument. C'est que sur vos machines de dev ou de production, PHP, il est déjà là. C'est installé, c'est disponible. Vous pouvez normalement déjà l'utiliser. Les équipes chez vous qui gèrent qui gère la plateforme ou le déploiement de ces outils, elles savent gérer le PHP, elles savent le monitorer, elles savent le déployer sur les environnements. Alors que demain, vous allez vous amener avec une solution, je veux mettre en place une stack Node ou Java, ça ne va pas être la même histoire si euh, ce n'est pas déjà disponible chez vous. Ça risque d'être plus compliqué à mettre en place. Donc, restons sur ce qu'on connaît, si ça fait le taf. Donc on va voir que PHP, le langage, il y a beaucoup de choses, largement de quoi faire, et qu'on va avoir peut-être du mal même à trouver ce qui manque par rapport à d'autres langages. Euh, commençons par les classes. Qui sait faire de l'héritage en Python Moi je l'ai vu plus ou moins une fois. C'est pas natif, faut inclure une librairie, euh, C'est, ça se fait, mais faut chercher. En PHP, on a déjà les abstracts, les interfaces, on a la visibilité euh, sur les propriétés, c'est pas toujours évident, les namespaces, on a les traits, les traits, je ne sais pas comment on prononce, mais euh, c'est génial, ça peut faire, on peut faire euh, beaucoup de choses, et encore et ça s'améliore à chaque version, pour faire de la composition hein, principalement. On a les classes anonymes, on a même des méthodes magiques. On a les structures de contrôle, donc on va voir les if, les else, euh, même des, des variantes qui vont être utiles pour faire du templating. On a euh, tous les, toutes les structures avec des points d'interrogation qu'on veut. On va avoir du try-catch multiple. Aujourd'hui, on peut faire euh, plusieurs exceptions dans le même bloc de catch. C'est pratique. Je ne l'ai pas forcément vu dans d'autres langages. Le foreach, ça peut sembler anodin pour euh, quelqu'un qui fait du PHP. Faites-le dans d'autres langages vous allez chercher un moment sur Google pour réussir à faire exactement ce que vous voulez, ou juste pour choper l'index de votre tableau associatif, qui d'ailleurs n'existe probablement pas dans le langage dont vous vous servez pour faire un forage. On a, on a le match maintenant, qui est qui, dans les dernières versions, qui est une variante un peu du switch, mais pas tout à fait. On peut faire des includes, des require. Là, on peut même utiliser les underscore, underscore dire, les constantes magiques. Pareil dans d'autres langages, euh, ou dans du... Euh, prenez un makefile, essayez de faire de savoir dans quel répertoire vous êtes. Bonne chance aussi. Il y a même euh, le dernier, il existe aussi. Le goto, il existe aussi. Euh, vous pouvez l'utiliser. Pourquoi pas on a les closures pour les fans de JS. On a les attributs utiles. Ça aussi, si vous êtes fan de C Sharp, vous retrouverez vos petits là-dessus. Les générateurs, c'est trop bien aussi. On a même le typage dans les dernières versions. Et là aussi, ça évolue à chaque à chaque version. Il y a des ajouts pour le typage. donc Ça va vite, on peut faire quasiment tout. On a, qu'est-ce qu'on peut rajouter, les streams, les protocoles où là, vous allez avoir vos méthodes, les file-gate-content qui vont taper dans le système local. Ben, vous pouvez aussi taper sur des sur des URL distantes. C'est pratique. et Ça marche nativement. Vous pouvez taper dans des phares, dans des ZIP, euh, et même intégrer vos propres streams. Le bout de code là, il est totalement légitime dans la version actuelle de PHP. Et pourtant, euh, ce n'est pas évident. Les déclarations de, de propriétés... Euh, dans le constructeur, euh, bon. Après, chacun son avis. C'est dispo. À vous de l'utiliser, de définir vos propres règles. Mais ça a le mérite d'être là. Qu'est-ce qu'on peut trouver à rajouter au langage euh, bah, Je ne sais pas, un opérateur euh, qu'on appellerait Starship, euh, parce qu'on n'a plus de nom. Bah, ah, bah, ça existe déjà. Donc ça, va être compliqué de... ça devient compliqué de rajouter encore des, des fonctionnalités. Parce qu'il y en a déjà tellement. Utilisons tout, ou pas, mais c'est dispo. Une fois qu'on a fait le tour des éléments du langage, on commence à regarder les extensions, et ça va rajouter encore des méthodes. Donc Il y en a qui sont activés par défaut, il y en a qui s'activent très facilement. Hein. Soit vous le faites vous-même, soit l'équipe qui gère le PHP chez vous le fera. Il y en a toute une liste. Ici... Euh, quest ce qu'on peut dire les h euh, faut les utilisons les parce que ça se met à jour régulièrement et on utilise comme ça les derniers algos sécurisés pour euh, pour tous nos mots de passe ou nos données à sécuriser euh, pdo vous connaissez spl c'est là où on va avoir les classes du langage euh, certaines classes du langage les extensions les itérateurs on aura Eureaccess access aussi par exemple Eureaccess access euh, qui vous permet si vous l'ajoutez euh, à, à un objet enfin une classe de le parcourir comme un tableau ça aussi, ça peut être pratique. Euh, ça n'existe pas forcément ailleurs. Les data structures, c'est une extension qui rajoute encore euh, ben, des structures de données. Si vous voulez faire euh, absolument des vecteurs parce que vous avez fait du Java, ben, utilisez ça. Xdebug, bon, ben, ultra pratique. Hein, forcément, quand on commence à l'utiliser, on se demande comment faire dans les autres langages. Aujourd'hui, on sait utiliser Xdebug avec notre IDE. Demain, je mets en place du Java ou du Node. Comment je fais pour m'arrêter en plein milieu du programme et pour savoir quelle est, quelles sont les variables courantes On a euh, les threads. Donc, ça existe aussi en PHP. Hein. Beaucoup de personnes vous diront non, ça n'existe pas en PHP. Moi, je veux absolument en faire. Bah, OK, bah, en fait, si, tu peux. Dans la version 7.2, c'est l'extension parallèle qu'il va falloir regarder. Après, est-ce que vous voulez faire des threads Est-ce que vous voulez revoir votre votre architecture pour, faire, pour améliorer la scalabilité horizontale. Ça se discute. Et on a FFI aussi pour encore ajouter, inclure des, libres, des librairies C. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qui va nous manquer De quoi on va avoir besoin en plus Vous pouvez parcourir la doc officielle. Il y a toutes les extensions qui sont listées. Il y en a beaucoup. J'en ai découvert en parcourant là encore. Et les changelogs. Alors, change les changelogs entre chaque version. Ce n'est pas très long, c'est bien structuré, et ça permet rapidement de voir les nouveautés. Il y a des articles de, de blog, il y a même la, bah, du coup la, la newsletter la veille de la FUP, qui généralement vous met les dernières versions des articles vers les dernières versions de, du langage, avec tous les changements de chaque version. On a l'écosystème, hein donc vous connaissez euh, Composer, Packagist, ça va vous permettre de gérer vos paquets. Euh, comme NPM de, de Node, comme euh, PIP de Python. Tous les langages euh, commencent à avoir son gestionnaire de paquets et son dépôt euh, principal. PHP, là, là aussi. Je ne ferai pas de blague sur euh, le fait d'inclure euh, beaucoup de librairies pour concaténer une chaîne. Mais, tant pis. On peut avoir des libs privés. Donc là, tous les gestionnaires de sources aussi maintenant proposent leur repository privé, vous pouvez inclure dans votre composer. Donc, vous pouvez inclure vos librairies, euh, vos, vos SDK euh, perso euh, sur GitHub, sur GitLab, euh, vous les déployez, ils sont dispo euh, ou installer votre SATIS en local. On a PSR qui propose des recommandations. Certaines recommandations aujourd'hui sont quasiment des normes euh, du du de l'écosystème, on va dire. Et les IDE, ben, euh, on a vu les stats euh, à main levée tout à l'heure de PHP Storm, c'est beaucoup de gens, je ne vais pas vous convaincre que c'est beaucoup trop bien. Et si vous ne voulez pas essayer, ben faites-le, parce que ça aide beaucoup et c'est très complet. Vous avez de toute façon d'autres d'autres éditeurs, hein, Code, Atom, qui marchent bien aussi, au pire. Mais En tout cas, il y a des éditeurs, c'est que le langage euh, est populaire. Les librairies, bah les librairies, on ne va pas faire le tour, on ne va pas trop s'attarder, mais il euh, y en a tout un tas des frameworks euh, importants qui deviennent la base de beaucoup de vos projets, euh, sont dispo et sont bien matures aussi. Bon, vous n'êtes pas à côté, euh, pour Symfony. Les limites de PHP. Est-ce qu'il y en a vraiment Est-ce que ça va être votre imagination est-ce que ça va être vos compétences, sans, sans préjugés, mais vos compétences ou celles de votre équipe, qui, parce que vous ne connaissez pas quelque chose, ou donc vous dites, je ne vais pas le faire en PHP Il faut se poser la question. Euh, si vous voyez des choses qui existent, dont on n'a pas parlé, et qui existent pour vous dans d'autres langages qui n'existent pas en PHP, ben peut-être qu'on pourra en parler à la fin aux questions. J'en ai quand même mis, euh, il y a la courbe d'apprentissage mais comme dans tous les langages, hein, euh, pour définir, euh, pour comprendre les bonnes pratiques, pour cadrer, pour se dire euh, quelles sont les règles de conduite pour écrire dans ce langage, il ben, y, y a un effort à faire. Et c'est un effort d'apprentissage qu'en PHP, ben, du coup, vous avez, déjà, vous avez déjà passé la barrière. Vous, savez, euh, vous connaissez des bonnes pratiques, vous en avez déjà sûrement déjà défini. Si vous partez sur un autre, sur un autre langage, il va falloir refaire ce boulot. Il va falloir chercher, ça existe, mais il y, y a quand même du travail à faire, qui ne sera pas nécessaire en PHP. Les installations, euh, ce n'est pas installé par défaut, Ok, on ne peut pas compiler le code pour le rendre exécutable tout seul. Bon, avec un docker euh, où on bundle notre code et l'interpréteur les, les, PHP, c'est possible de le faire quand même. Les interfaces, on en a parlé. Il y a certains langages hein, spécifiques, enfin des domaines spécifiques, euh, je pense notamment au machine learning, où vous allez avoir des libs euh, qui ont été développés en Python ou en C, qui ne seront pas portés en PHP. Ça va être compliqué à utiliser. Vous allez avoir euh, des domaines comme euh, la blockchain, où quand vous voulez taper sur la blockchain, vous allez utiliser des librairies euh, JS, du Web3 ou du EtherJS, js n'ont pas été portées en PHP. C'est compliqué. Il y a des opérations compliquées à faire où il faudrait développer quelque chose. Là. Il n'y a pas vraiment de solution en PHP, si ce n'est de faire un bridge, une API ultra-basique qui expose les fonctions dont vous avez besoin et que vous allez appeler avec votre programme PHP. C'est possible aussi. C'est envisageable, en tout cas. Donc avec tout ça, je pense personnellement qu'il est difficile de, de se retrouver bloqué ou limité et qu'on peut faire beaucoup de choses. Un peu de concret, on va parler des scripts. Donc vous allez avoir des besoins one shot, une action à faire euh, ou un batch à faire. Vous allez avoir euh, des tâches régulières, ça c'est les l'écran, ou des tâches à la demande. Je pense notamment à tout ce qui va être DevOps pour faire du déploiement, pour faire de l'intégration continue. Vous allez avoir des besoins de, de script pour faire ça. Pour faire le DevOps, c'est soit vous utilisez euh, les outils euh, mis à votre disposition et les langages associés, donc soit des langages custom, euh, par exemple pour Jenkins, ou du, du Ruby, pour, euh, généralement pour d'autres outils. La solution, si on veut faire du PHP, qui n'est pas forcément toujours la meilleure du coup, parce que les langages ils, sont, ils ont des optimisations dans ces langages, peut-être essayer de vous y tenir. Mais si vous, avez, si vous avez la possibilité de faire des builds en PHP, vous pouvez les exécuter après facilement en une commande dans ces langues, enfin dans, dans le moteur de, de l'outil. Donc c'est envisagé. Et toujours, l'avantage de faire en PHP, c'est que vous allez pouvoir intégrer tous vos collègues, pas seulement celui qui a pris la casquette DevOps au début, ou juste les Ops. Vous allez, tous vos collègues vont pouvoir contribuer pour pouvoir s'intéresser à comment on s'occupe de la partie ops, comment on build euh, notre outil. Vous allez même peut-être pouvoir le lancer en local, ce que vous n'auriez pas pu faire euh, sans ça. Donc ça, ça onboard beaucoup et ça peut être utile dans vos équipes. Si on se prend un exemple simple, on va renommer les fichiers d'un répertoire. Euh, on va se dire je vais le faire en bash. OK. Aujourd'hui, qui sait écrire une boucle en bash dans le coin Cette fois-ci, non. Ah, plus de monde, déjà. Est -ce on veut, comment on va récupérer les fichiers du répertoire et ensuite euh, les renommer ou les déplacer On ne le sait pas forcément, alors qu'en PHP, bon, en, dans, en bash on va rechercher sur Google, hein, mais en PHP, l'avantage, c'est que euh, ça ne sera pas beaucoup plus long. On a déjà parlé qu'on a les outils dispo. Et, euh, et la doc, je sais la parcourir. Si je ne sais pas comment lire le contenu d'un répertoire, je vais chercher, mais vu que je connais déjà la structure de la documentation officielle, ça va me parler, je vais aller plus vite. Et après, faire une boucle je sais faire, euh, tester un fichier, le renommer, c'est plutôt bien nommé pour cet exemple-là, les, les méthodes, donc euh, profitons-en. Ensuite on l'exécute, PHP, euh, ou alors on peut même le rendre exécutable si on a mis la première ligne sur Linux. Hein. Donc c'est simple. En tout cas, cet exemple était simple. Maintenant, si je veux partir dans des exemples un peu plus, plus compliqués où le résultat de ma boucle, je vais vouloir le passer à d'autres programmes qui ne sont pas. qui, sont, qui existent déjà. Euh, J'aurai euh, toutes ces commandes euh, dispo. Il y a des subtilités entre chaque. Euh, je vais. Bon, ça existe. Chacune a euh, un retour différent. On n'est pas obligé de faire du procédural, on peut utiliser des fonctions dans nos fichiers PHP, on peut utiliser euh, des classes. On peut mettre plusieurs euh, classes dans le même fichier. Pourquoi pas? C'est possible. Ce n'est pas un conseil en développement, mais c'est possible. Euh, on peut avoir euh, des includes, on peut, voilà, on peut splitter. Et ça, on sait faire. On devrait utiliser des librairies aussi. On peut, mais on devrait. Bon, J'ai mis Symfony, alors que euh, du coup, euh, c'est celui que je connais, mais euh, ça existe sûrement dans le framework que vous utilisez aujourd'hui. Et on en revient à, bah, si vous connaissez un framework, utilisez-le. Allez, pas euh, taper dans un framework parce qu'on vous a dit qu'il était mieux ou parce que... Euh, il a l'air de faire plus de choses. Si celui que vous connaissez fait le taf, probablement que vous n'avez pas besoin d'investir du temps dans autre chose. Le, donc le process, il permet de se passer des méthodes qu'on a vues juste avant. Il va faire l'auto-escape, ce genre de choses. Le console, ben on va pouvoir formater. Si on ne fait pas que du one-shot, on va pouvoir avoir de la mise en page, des couleurs. C'est utile, parce qu'on va vouloir avoir un retour sur ce qu'on fait quand même. On va pas juste exécuter quelque chose. Et après, toutes les libs dont vous avez besoin, vous pouvez les inclure. Donc là, vous allez me dire, ok, les librairies, j'en ai besoin. Généralement, j'utilise Composer. Eh ben, vous allez toujours utiliser Composer ici. Et Composer, il, a, euh, il peut faire du global. Donc le global, ça va être comme... Euh, ça existe aussi en, en Node, j'imagine, dans les autres. Hein. Vous pouvez faire un NPM global. Ça va installer votre Node module, quelque part, mais accessible pour tout le monde. Il existe aussi en Python, hein, par défaut. même. C'est par défaut en Python, donc il faut sinon vous créer un environnement pour le programme. Donc votre composer global, il va prendre les mêmes euh, les requires, les updates, parce qu'il va créer son composer JSON, mais un endroit accessible. Il va créer aussi l'auto l'autoload. Donc l'autoload, vous pouvez récupérer, c'est la première ligne pour récupérer euh, l'emplacement, le, et après vous faites un require comme vous feriez euh, d'habitude. Et vous aurez... Vos, toutes vos librairies euh, communes accessibles. Donc ça, pour faire du one-shot, très pratique. Si vous commencez à faire des scripts où vous avez besoin de plus, euh, attention parce que les versions, on va peut-être se retrouver avec des versions hasardeuses parce qu'on n'a pas mis à jour ou parce que... Euh, voilà. Donc, il faut faire gaffe. C'est dispo, il faut faire gaffe. Mais en tout cas, on peut déjà faire des scripts et des commandes bien sympas avec ça. Alors, les scripts et les commandes, bon, vous connaissez probablement si vous avez déjà écrit des commandes. Maintenant, faire des démons en, en PHP, ça sera peut-être un domaine que vous n'avez pas vous lancer ou que vous n'avez pas imaginé faire. Parce qu'on vous a toujours dit, oh non, il euh, y a des pertes de mémoire, il euh, y a des fuites de mémoire, ne hein, faites pas ça, ça ne tournera pas. Aujourd'hui, pour l'avoir fait, ça marche très très bien. Donc un démon, ça, <coughs> ça va être un processus qui va tourner en continu. Une boucle, Donc, la boucle elle va attendre qu'il se passe une entrée elle va faire le traitement, elle va faire une sortie, et ça recommence. Ça, c'est à peu près le fonctionnement de tous les programmes informatiques. Donc, on va avoir les serveurs HTTP, les WebSockets, vous pouvez faire du streaming vidéo-audio, euh, des, euh, des processus de traitement euh, qui vont demander beaucoup de, de ressources ou beaucoup de, de débit. Vous pouvez, faire, euh, vous pouvez regarder des, des événements et agir en, en réaction immédiate. Bon, on va penser au chatbot, c'est l'exemple basique, hein, le traitement d'image, euh, du monitoring, globalement tout ce qui va être du temps réel. Pour faire ça, euh, la librairie que je pense euh, qui a l'air de référence, React PHP, j'ai déjà utilisé, ça marche aussi très très bien. Il y a un cœur qui va être l'event loop, ça, ça va être votre boucle. Le stream, ça va être les entrées-sorties et les promises qui vont vous permettre de gérer vos traitements. Euh, l'event loop, il y en a, c'est euh, la partie qui. Attends qu'il se passe quelque chose. En fait, il n'y a pas une boucle qui va utiliser 100% du processeur pour vous dire, euh, j'attends, je boucle jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Non, il y a des systèmes qui permettent de faire ça. L'event loop, il y en a un qui est natif, dans PHP, besoin de rien activer. Et vous pouvez activer des extensions pour utiliser celui du système dessous, donc celui de Linux, celui de Windows, parce qu'il y en a un dedans. Il y a des composants plus haut niveau pour faire du HTTP, euh, du DNS, euh, du TCP, de l'UDP, euh, tout ce dont on a besoin pour faire des, euh, des serveurs. Et il y a tout un tas de projets qu'utilise React. Vous pouvez aller voir, il y a Ratchet qui fait des WebSockets, par exemple. Vous avez des, des implémentations de serveurs euh, en pur PHP pour faire une implémentation Redis, par exemple. J'ai eu un projet d'ailleurs d'interface graphique pour faire des fenêtres dans, dans la liste. C'était pour Linux, mais bon, j'imagine que ça peut se faire pour, euh, pour d'autres systèmes. J'ai vu un contrôleur de drone aussi euh, par joli code. Donc on peut faire beaucoup de choses. La prochaine version euh, de PHP la 8 euh, React a prévu d'utiliser PHP par React euh, de js hein, A prévu d'utiliser euh, les fibers, les fibers. Il y a une conf demain, euh, je crois. Euh, tac, tac, tac Demain à midi, oui. Donc ça c'est pour les fans de Await Sync. Euh, de JS, vous pouvez, vous pouvez vous intéresser à ça. Euh, encore pour dire que PHP, ben, il y a toujours des ajouts et euh, ça devient compliqué euh, de savoir ce qui n'existe pas. Drift PHP, c'est un mélange de Symfony et de React, donc vous avez les entrées de, de, de Symfony et le cœur de React. Pour les démons, ben, on a besoin que ce soit toujours dispo, donc on va utiliser du superviseur, du Kubernetes pour, savoir, pour que les processus tournent en continu. Maintenant, utilisez celui qui existe déjà dans votre système, parce que dans votre système d'information, ben, il y a déjà quelqu'un qui sait faire ça, parce que vos process, ils tournent déjà, vos process PHP, vos serveurs web, ou tout ce que vous utilisez, ben, il y a déjà quelqu'un qui sait monitorer, qui a déjà un outil, donc allez le voir. Euh, les logs, pour savoir ce qui se passe, les statuts, très utile d'avoir un statut sur ce genre de programme, parce que le processus, peut-être qu'il tourne, peut-être qu'il va être OK sur Supervisor, Maintenant, est-ce que votre programme y répond ou est-ce qu'il fait quelque chose ben, Mettez un statut pour euh, connaître ce qui se passe. Est-ce que la base de données est toujours accessible Est-ce que, je ne sais pas, votre système de fichiers, euh, tous les fichiers sont là où ils doivent être N'hésitez pas. Faites-le. même. C'est de toute façon valable aussi sur tous les serveurs, il euh, y a déjà tout ça. Idéalement, pour intercepter les signaux, les signaux, c'est quand vous faites un CTRL-C euh, sur votre programme ou euh, que vous faites un KILL-9, ça envoie un signal au programme et lui, soit il s'arrête parce qu'il a le choix, soit il s'arrête parce qu'on lui a dit arrête-toi. Et on l'a force à s'arrêter. Ça existe en PHP et c'est intégré à React. L'idée, c'est de s'arrêter proprement. Quand votre programme il reçoit un signal, il va arrêter d'écouter en entrée et puis il va terminer le traitement en cours et il va s'éteindre gentiment. On peut envoyer un signal aussi pour recharger la conf à chaud. Ça, c'est ce que fait Nginx. Quand on lui envoie un certain signal, il va recharger sa conf à chaud, il ne va pas redémarrer. FPM le fait aussi, PHP-FPM. Et c'est là où on peut se dire, OK, FPM, c'est quoi FPM C'est euh, le gestionnaire de processus, un des gestionnaires de processus de PHP, c'est une façon d'exécuter PHP sur vos machines. Lui, ce que c'est, c'est un serveur. Donc, il a une boucle, il attend des entrées, il fait le traitement, c'est vos fichiers PHP, et puis euh, sa sortie, ben, il vous la renvoie après euh, au navigateur, ou, enfin, à l'appelant. Il a déjà les logs, il a déjà les statuts, il gère déjà les signaux. C'est fiable, parce que globalement, il y a pas mal de gens qui l'utilisent. Il est configurable. Il est scalable. Aujourd'hui, euh, si suivant votre configuration, il peut popper plus de processus ou moins, suivant sa charge. Tout ça, c'est déjà à dispo. Il le fait tout seul. Donc, avec quelques contraintes et, euh, et une bonne configuration, est-ce qu'on ne peut pas directement utiliser ça plutôt que d'écrire un nouveau programme Les contraintes, ça va être que ce sont des requêtes euh, HTTP. Donc, il euh, y, y a des limites. On n'est pas direct sur du TCP. À moins qu'on veuille développer son propre protocole, est-ce que c'est légitime de développer son propre protocole Je, on, Ça se discute. Le, ça fait pas, du coup, il n'y a pas de communication bidirectionnelle. Donc, on euh, n'a pas la communication du serveur vers le client. Enfin, on ne peut pas faire de push. Dans ce sens-là, euh, à partir de cet outil, là aussi, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place une autre solution Est-ce qu'on ne peut pas enregistrer un hook qui sera appelé quand il se passera quelque chose sur le serveur Ça se fait. Est-ce qu'on peut pas faire un refresh régulier depuis le client Donc là, toutes les deux secondes, bon, on va taper sur le serveur et voir s'il s'est passé quelque chose. Est-ce que ça prend plus ou moins de ressources que de maintenir une connexion ouverte Ça se discute. C'est à voir. Hein. Ça devrait ça peut se tester. La performance, ben la performance, les connexions, euh, elles n'ont pas besoin d'être maintenues ouvertes. On peut fermer les connexions inactives. On peut économiser du coup des ressources et gérer plus de connexions. Les navigateurs et même PHP en natif, quand on fait des connexions HTTP, lui il maintient euh, il essaye de maintenir la connexion ouverte vers le serveur. Et il n'y aura, aura pas la partie de négociation de la connexion, donc euh, ça va très vite. Il y, a, il y a une étape qui est sautée, et du coup, on n'a que l'appel, la réponse. L'overhead HTTP, bah, c'est quelques millisecondes et quelques kilos, moins de 2 kilos. Est-ce que c'est pénalisant pour votre besoin réel ou pas À vous de juger. On pourrait se demander la problématique, ça va être le chargement des fichiers PHP. Euh, en fait, pas du tout parce qu'il y a l'opcache. L'opcache, c'est activé par défaut, donc il enregistre euh, la version bitcode de vos fichiers. Je vous ai mis la config euh, à appliquer en production, parce que c'est pas la config par défaut, elle est euh, le, notamment le Validate Timestamp. Donc là, il va, si vous mettez à off, il va pas les vérifier sur le disque si vos fichiers ont été modifiés. Du coup, au bout d'un moment, tous vos fichiers seront dans la mémoire. Donc euh, il y aura plus du tout d'accès disque. Donc, votre programme qui tourne avec tout son code en mémoire, c'est plutôt rapide. Vous pouvez augmenter l'accélérateur de file. Ah, par défaut, il doit être à pas beaucoup, Là, à 50 000. Vous imaginez, vous calculez votre nombre de fichiers, ce n'est même pas du code source, c'est du bitcode. Vous pouvez y aller avec votre mémoire. Vous pouvez faire du preload, du warm-up éventuellement, si vous voulez aller encore plus loin. Au démarrage de FPM, il va charger des fichiers et son cache il sera déjà chaud pour la première requête. La mémoire partagée, bah, quand on fait du, des processus, on va avoir envie de partager de la mémoire, ou en tout cas, on va avoir envie peut-être d'avoir euh, une application Stateful, donc qui va garder euh, des choses entre les deux requêtes ou, euh, ou des variables. Là, vous avez les sessions natives et configurables. Hein, vous pouvez utiliser n'importe quoi pour qu'elles soient en mémoire, par exemple. Des outils comme Redis ou même cache ça s'installe plutôt facilement, peut-être ça existe déjà dans votre environnement, et une extension de PHP qui va être APCU, APC User, euh, User Space, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de prérequis, euh, il suffit de l'activer. Et là, du coup, vous avez un système de clé-valeur dispo. Donc ça, si c'est pas génial pour faire ce qu'on veut, bah, dispo de base dans PHP. Donc pour conclure, euh, PHP, il y a beaucoup de choses, c'est complet, il y a beaucoup de possibilités qu'on connaît peut-être pas, donc il ne faut pas hésiter à aller les chercher, à les utiliser. Ça marche très bien contrairement à ce qu'on peut lire dans des articles. C'est en constante évolution, donc il faut suivre par contre les mises à jour, il faut aller lire les changelogs, il faut aller lire la doc. Mais il faut peser le pour et le contre, il faut donner sa chance à PHP, je pense, et choisir judicieusement, donc que ce soit en PHP ou pas. Merci.